Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer un profil pour filtrer euh, les données du résultat de recherche par défaut. Euh, par exemple ici je recherche chien et euh, je reçois une liste de documents issus de tout mon catalogue. Imaginons que je veux faire un portail dédié aux ressources numériques et euh, donc avec sa page dédiée et je voudrais que quelle que soit la recherche l'abonné fasse, il ne tombe que sur des résultats issus euh, des ressources numériques. Alors une solution c'est de configurer le profil et euh, vous avez un onglet filtrage de contenu, où vous pouvez poser un certain nombre de filtres. Par exemple je peux dire ben, dans mon profil je ne veux que euh, les notices issues de ressources numériques comme euh, Artevode ou, euh, le pnb donc une fois qu'on a euh, configuré euh, ce profil avec ses filtres quelle que soit la recherche que l'utilisateur fait on aura un filtre par défaut que l'utilisateur euh, ne pourra pas enlever ce qui permet par exemple de filtrer mon profil pour une section jeunesse ou pour des ressources numériques ou pour une thématique euh, qu'on voudra mettre en avant donc si je cherche chien ou pour qu'on y est. Euh, voilà mes données seront euh, filtrées et l'utilisateur ne pourra pas enlever ce filtre alors une autre fonctionnalité qu'on a rajoutée à ce filtre, une autre donnée ce sont les domaines c'est à dire que là j'ai pu configurer euh, mon profil pour être filtré par type de document euh, mais on voulait aller plus loin dans les possibilités et en fait, on peut maintenant filtrer le profil par domaine. Alors pour cet exemple-là, j'ai pris un domaine ressources numériques euh, que j'ai défini euh, ici. Donc ressources numériques et c'est un domaine assez simple qui reprend les types de documents, art et vote, cours en ligne et livres numériques. Alors tous les domaines n'apparaissent pas dans cette, euh, dans cette boîte, dans cette sélection. Il faut absolument que le domaine soit indexé. Et pour ça, il faut que dans l'onglet Autre du domaine, on ait cette case euh, favoris utilisateur qui permet euh, au domaine d'être indexé et d'être proposé en tant que facette. Euh, donc, une fois que j'ai bien coché cette case-là, euh, je peux sélectionner mon domaine euh, dans mon filtre et même rajouter d'autres éléments. Et à ce moment-là, euh, mon résultat de recherche sera filtré euh, sur le domaine sélectionné. Je peux aussi sélectionner plusieurs domaines et euh, le résultat de recherche prendra les notices qui appartiennent à l'un ou l'autre des domaines. Merci pour avoir écouté cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration.